Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous proposer une recette de Beetle Jelly Maison. Alors la Beetle Jelly c'est quoi C'est de la nourriture pour les certains types d'insectes, notamment les insectes fructivores, donc qui mangent des fruits. Euh, et en fait euh, c'est une, une gelée qui se vend dans le commerce, dans des petits pots qui ressemblent à ça. Je vous montre un peu la taille. Et en fait euh, acheter dans le commerce, oui c'est pratique, on ouvre le, on ouvre le, petit, le petit opercule, on met éventuellement dans un support pareil qu'on peut acheter, moi j'ai fabriqué une, une gamelle en fimo que je vais tester parce que souvent je fabrique un truc, je le teste et puis je vois si euh, ça convient ou s'il y a des réajustements à faire. Euh, donc le petit pot gamelle que j'ai fait euh, a été moulé justement là-dessus en fimo. Hop pour permettre de pouvoir tenir euh, une de ces petites gamelles, euh, une de ces Beetle Jelly du commerce, mais sinon de pouvoir mettre la nourriture dedans. Il faut que je fasse attention parce que euh, mes cétoines, c'est des cétoines dorées, donc euh, mes scarabées je veux dire, euh, c'est des cétoines dorées, donc elles sont toutes petites, elles sont grandes comme ça, il ne faut pas qu'elles puissent rester coincées dans leurs gamelles, <coughs> ce qui peut être aussi parfois le problème quand on a des surfaces très lisses, glissant, elles ne retrouvent pas de quoi s'accrocher. Et notamment, si elles sont coincées sur le dos, il leur faut des branches. Donc, je vais voir un peu euh, comment elles réagissent à la gamelle, si elles arrivent bien à rentrer et sortir, euh, attraper ce qu'il leur faut. Mais dans tous les cas, si vous avez le moindre doute, vous mettez, euh, je regarde un petit peu autour de moi si j'ai ce qu'il faut pour illustrer, euh, une brindille, un bout de branche, euh, un petit quelque chose. Là, j'ai pris un pinceau, mais voilà, vous pouvez toujours mettre un truc comme ça qu'elles puissent s'accrocher. Euh, beaucoup plus court, hein, bien sûr, pour que ça tienne tout seul, pour qu'elle puisse s'accrocher et venir euh, en se débattant « Ah, j'ai raccroché un truc et hop, je peux me retourner et pas rester coincé sur le dos. » Et oui, il n'y a pas que les tortues qui sont concernées euh, qui sont concernées par ça. Donc, un support éventuel, ou une gamelle, ou mais vous pouvez prendre ce que vous avez dans la cuisine. Hein, vous savez, les, les petites gamelles qu'on garde parfois, euh, mais on s'en servait beaucoup pour les chats, ou on s'en est servi pour des escargots. Euh, des... Des crèmes brûlées, et ben voilà, c'est idéal aussi, euh, parce que pour la plupart, ça ne va pas être trop profond. Par contre, c'est grand, et la, la gamelle que j'ai, elle serait plus adaptée à un reptile que à des toutes petites comme ça. Et pareil, ceux-là, généralement, on ouvrait un, sur un bord, les quantités étaient trop importantes, on, on se prouchait un petit peu, et puis euh, on, on remettait le, le, le truc au frigo, parce que ça se conserve quelques semaines au frigo et quelques mois au congélateur, une fois ouvert. Les industriels, quand elles ne sont pas ouvertes, elles peuvent se conserver des mois dans, le, dans, le, dans leur boîte. Alors, on va voir tout de suite si j'y arrive. Euh, j'y arrive. Euh, la recette que j'ai bricolée. Alors, pour l'essentiel, je tenais quand même à vous le dire. L'essentiel de la recette, la base de la recette, vient du site arthropodus.com. Je vous mettrai le lien en commentaire, en barre info, là. Euh, mais il euh, y a eu, j'ai cherché d'autres recettes et du coup j'ai un peu bidouillé euh, entre plusieurs et j'ai essayé de retrouver euh, pourquoi tel et tel ingrédient. Euh, donc hop. une ou deux bananes, alors bien mûre c'est pas le problème qu'elles soient mûres ou pas, c'est pour pouvoir les écrabouiller plus facilement. Un demi litre de jus multifruit, alors en fonction des recettes ça peut être un litre par exemple. Euh, 3-4 grammes d'agar agar, -agar. Euh, l'agar c'est un gélifiant euh, à base d'algues qui est très pratique et qui remplace beaucoup, euh, la gélatine, euh, je ne sais pas si vous voyez, mais avant souvent en cuisine, ça hein, remonte parce que c'est moins populaire je trouve, c'était des feuilles de gélatine comme ça qu'on trempait dans l'eau, pas forcément chaude, hein, mais qu'on laissait tremper et qui euh, devenaient toutes molles et tout ça, et qu'après qu'on pouvait mixer, euh, avec les, les desserts les, ou les produits salés pour faire un, un gélifiant, mais euh, la gélatine là est, est faite à base d'animaux et il y a beaucoup de personnes que ça dérange. Bon, là c'est encore autre chose, c'est pour des insectes, mais euh, la gagarra est, est quand même très très pratique d'emploi, se conserve bien, donc ça a vraiment beaucoup beaucoup remplacé le, la, la gélatine plus traditionnelle en fait, euh, traditionnelle en Europe. Euh, parce que en Asie c'est pas la même chose, bien sûr. Qui mange des sabots euh, <rire> coupés euh, en poudre et tout ça, bah ben, nous. <rire> Le lait euh, a priori euh, c'est euh, pour faire des protéines, en tout cas je pense, elle est facultative. J'ai mis une cuillère à soupe, ça peut être deux. Hein. Et euh, les flocons pour poissons, pareil, c'est une alternative. Et là, en fait, vous allez euh, voir ce que vous avez chez vous. Euh, mais j'en étais à la gare. Euh, donc le miel et euh, soit du vinaigre blanc, soit du jus de citron. Euh, c'est euh, des antifongiques, soit de l'anipagine. Alors c'est de la parahydroxybenzoate de méthyle. Et euh, c'est un antifongique et un antibactérien. Moi, je ne sais pas vous... Euh, mais moi, euh, de la nipagine, euh, autant que je sache, j'en ai pas dans mes placards. Et euh, si j'en ai, je sais pas que c'en est. Donc, euh, je vais partir sur du jus de citron parce que ça, j'en ai et ça pose pas de souci euh, à trouver. Mais voilà, ça peut être du vinaigre blanc, c'est un acidifiant en fait qui va permettre euh, qu'il y ait moins de développement de, de moisissures, de bactéries et tout ça. Et dans les facultatifs, comme je vous disais, le lait en poudre, les flocons pour poisson. Euh, éventuellement du pollen, euh, ça c'est pareil, c'est des choses qu'on peut trouver dans, soit dans les magasins euh, un peu euh, bio, euh... il y a des trucs un peu euh, inhabituels des fois. Euh, moi je les commande sur un site qui s'appelle Lille aux épices, euh, j'en consomme pas des masses pour moi parce que je trouve que j'aime pas le goût en fait. Euh, par contre les Lille aux épices ils ont énormément d'épices que j'adore euh, et qui sont de très bonne qualité. Euh, du coup, je commande chez eux à peu près une fois par an pour euh, refaire mes, mes stocks. Et euh, du coup, quand j'ai vu qu'ils avaient du pollen, je me suis dit, ah, et pour les poissons, déjà, nos poissons dans, en bassin à l'extérieur, euh, ça fait des vitamines et minéraux, et aussi pour euh, nos scarabées, et puis de temps en temps un peu pour nous, pourquoi pas. Euh, quand on est malade, des fois, je mets un petit peu de pollen dans, le, dans la tisane, ou des choses comme ça. Euh, également, ce que je vous propose, que je n'avais pas vu forcément, euh, je n'avais pas trouvé dans les... Euh, dans les sites sur les insectes, c'est euh, rajouter de la poudre de coquille d'œuf. Euh, pourquoi Alors ça pareil, c'est quelque chose que m'a appris euh, l'aquariophilie et notamment quand on faisait, euh, quand on maintenait euh, certains escargots euh, d'eau douce, euh, des fois quand on a une eau qui n'est pas assez calcaire, qui ne contient pas assez de cal calcium, leur euh, coquille va s'abîmer. Et on peut récupérer euh, les coquilles d'œufs, enlever la peau à l'intérieur, venir euh, propre, hein, la, la broyer et tout ça tranquillement. Alors là, ça paraît peu, mais euh, ça représente du boulot à faire, mine de rien. C'est vraiment euh, pas mal de boulot de faire ça, et puis euh, en mettre une cuillère à café de temps en temps dans le bac, euh, en, en fonction aussi de la taille du bac, et ça vient euh, permettre aux animaux d'avoir plus de... Euh, de calcium pour faire leur coquille si c'est des escaragots et là euh, pour les les imagos donc euh, le, le stade adulte des scarabies des scarabées avoir une, une bonne carapace bien solide voilà alors ce que, ça c'est mes petites notes est ce que j'ai bien pensé à vous expliquer un peu ce que c'était ah oui alors ça peut servir à qui ça peut servir à donc aux insectes qui mangent euh, des fruits, donc les cétoines, hein, comme ce que ce que j'ai, les blattes les grillons, les yules, etc. Donc il y a pas mal d'insectes qui peuvent être concernés par la beetle jelly. Euh, et euh, ce que je vous conseillerais de faire aussi, c'est d'éviter de trop chauffer, euh, et surtout si vous avez la possibilité de ne pas tout chauffer, euh, d'un coup de le faire parce que euh, le fait de chauffer vient détruire les euh, certaines vitamines, notamment celles qui sont sensibles à l'oxydation euh, donc par exemple on a la vitamine C qui est une vitamine extrêmement fragile alors, mais là je vais tout chauffer d'un coup, je mettrai un coup de mixeur aussi pour les bananes euh, ça, je crois que c'est la première fois que je cuisine sans mettre laver les mains euh, juste avant tiens. oh là, oh là là bon je pense que les scarabées supporteront ça, alors au passage la peau de banane, gros kiff pour le compost, hein. alors c'est un petit peu dur à manger, faut essayer... enfin pour les verres, hein, je veux dire, il faut la couper en petits bouts, mais euh, génial, ça, ça fait beaucoup de bien, alors je sais plus, il y a du potassium dedans, il y a je sais plus quoi, et euh, ça fait un très très très bon compost, ça fait partie des, des aliments qui sont très très bien, vous verrez que j'ouvre ma banane par le, le fond, c'est plus facile en fait, on, on pète ici, on appuie, et hop, ça s'ouvre tout seul, alors que là, des fois, ça se casse ici et ça broie la banane et ça marche pas. Hop, oui, alors par contre, mes verres, ils sont pas, ils mangent pas les étiquettes. Donc voilà, coupez votre banane en un petit morceau, mettez-la au compost, c'est un... vraiment super pour, euh, pour, les... pour les verres et pour faire un très bon engrais. Alors, une ou deux bananes bien mûres, je vais essayer si j'y arrive. Ouais, la technologie et moi, <rire> je commence à y arriver le jus de fruits, donc là c'est un quoi Un litre. Hop. Donc je vais mettre à peu près la moitié. Hein. On n'est pas sur euh, des dosages euh, ultra précis. Hein. Ce n'est pas de la chimie euh, de la chimie précise. Hein. C Hop, un petit J'ai pris une grande casserole parce que. Beaucoup plus grande que ce qu'il me fallait parce que je me méfiais avec le mixeur plongeant. Euh, d'avoir des, des éclats partout, euh, les 3 ou 4 grammes d'agar-agar je, je les mettrai après parce que je ne les ai pas tout simplement Le miel Le voilà Alors il y en a qui disent 40 grammes pour un litre, d'autres 40 grammes pour un demi il y en a qui disent une cuillère à soupe, hein. vous voyez le, le côté précis de la recette hein à peu près alors on dit aussi beaucoup que le miel a des propriétés antifongiques euh, là dessus j'ai pas d'infos euh, il me semble que c'est vrai il ya que choisir qui avait fait un truc là dessus mais euh, bon, bon ben, ce sera pour moi celui là le jus de citron Et là, je peux vous dire que vous en avez et que ça coûte vraiment pas cher du tout. Hein. Vous en avez pour. Euh... Moi, vu la taille de mes vestiaux, j'en ai pour des années. Mais bon. Hop. Donc, deux cuillères à soupe de citron, puisque je n'ai pas de, de nipagine. Alors, le lait en poudre, généralement, moi, j'en consomme pas. Donc, j'ai demandé un hein, dépannage à ma mère, qui m'a dit :« Hey, ton oncle vient de ton temps. Je, lui, je viens de lui prendre des dosettes. Euh, tiens. » Et ben voilà, c'est possible. Après autant que possible, j'évite d'utiliser des <coughs> des produits en dosette et tout ça parce qu'il y a beaucoup d'emballages au final pour euh, si je bouge pas, que je voyage pas, qui servent à rien euh, qui part directement euh, à la poubelle, mais bon bah, quand on la roule là, on va pas on va pas faire la fine bouche. Hop Et du pollen. Et voilà. Donc ça ressemble à ça. C'est euh c'est plutôt joli alors moi j'aime pas le goût mais il y a des gens qui aiment ça on peut en mettre dans les yaourts on peut voilà ça ressemble à ça, ça fait des belles quantités hein. quand on se dit qu'elle récupère tout ça les abeilles et tout pour faire le miel et le pollen on peut en donner directement aussi aux, aux scarabées moi c'est ce que je fais de temps en temps je leur donne une pincée et la poudre de coquille d'œuf, donc ça c'est un peu le seul truc qu'il qu faut pas manger. Enfin sûrement la nipagine, mais je ne connais pas. Et la poudre de coquille d'œuf. Je leur en remets un peu. Pareil, euh, mes citoines, elles en ont dans leur.. Euh, dans leur euh, terrarium. Je leur en ai mis avec la terre et tout ça pour augmenter un peu les apports en calcium. Euh, parce qu'on a une eau qui est extrêmement douce. Donc là, ils n'ont pas d'eau, mais euh, je me méfie parce que j'ai eu des.. des... Euh, des escargots de douce un petit peu en souffrance euh, qui se bouffaient la carapace euh, les uns avec les autres. Et depuis, je fais quand même assez attention aux apports au calcium euh, des, des animaux qu'on peut avoir qui ont des carapaces. Alors, je, re, je fais euh, mixer ça, j'ajoute la gare, je fais chauffer et j'arrive. C'est tout chaud, c'est tout moussu parce que, oui, euh, comme on doit porter à ébullition, attention, attention, il y a du lait dedans, fut-il en poudre à monter, monter, monter, monter, monter, monter, donc j'ai porté ébullition, je suis redescendu plusieurs fois, je suis remonté. je suis redescendu. Euh, l'idée c'est qu'avec la gare à gare, on a. Euh, théoriquement il faudrait une minute euh, à ébullition, donc à 100 degrés à peu près, mais on peut monter à 5 minutes à 80 degrés en dessous, ça reste difficile à évaluer et euh, parfois on dit que 30 secondes ça suffit, bon. Et euh, de mémoire, je crois que c'est 2 grammes pour euh, 1 litre, mais il faut que je vérifie. Euh, Qu'est-ce qu'ils nous disent ici Donc là, par exemple, c'est mon agar, euh, c'est celui que j'utilise, on est à la maison. C'est carrément un paquet, euh, Combien 140g. Euh, sinon, vous le trouvez en petit sachets, comme la levure, comme le sucre vanillé. C'est des doses de 4 grammes, il me semble. Euh, et donc avec 4 grammes, on doit faire... Euh, euh, Soit un litre, soit deux litres, j'ai toujours le doute si, si, si par litre il faut 2 grammes ou 4 grammes, mais ça dépend aussi peut-être de la solidité de la matière que vous voulez obtenir de la, de la gelée. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Ça y est, pour une déciuse confiture, oui bon ça, 2 à 4 grammes par litre de liquide. Bon, ben alors du coup c'est toujours pas clair, et pour une gelée ferme, 6 grammes par litre. Donc euh, voilà, on est sur euh, la plupart du temps de 2 à 4 grammes, c'est à peu près ce que je mets pour faire des desserts assez sympas. Donc on a ça, on évite de se brûler, on fait attention. Et on va le verser dans des moules. Alors idéalement, moi j'aurais choisi des moules à glaçons, euh, mais j'en ai pas, voilà. <rire> Donc euh, bah, je vais pas prendre ça, parce que j'en ai pas. Euh, je vais mettre ça là-dedans, il y a des personnes qui euh, vont utiliser un cellophane euh, sur le fond pour démouler plus facilement. Euh, ceci dit, avec la gare, moi, j'ai jamais eu de problème. Euh, alors, est-ce que c'est parce que j'utilise euh, des moules en verre pour la gare à la gare Je ne sais pas. Là, je vous ferai un retour pour vous dire si ça suffit ou s'il y, si y a des soucis avec ça. On va verser. Je vais retouiller un peu parce que je pense que, la... au fond, on voit il y a des petits trucs. Je pense que c'est la coquille d'œuf. C'est logique, c'est beaucoup plus lourd. Voilà. Et surtout, on fait attention à ne pas se brûler tout ça. Donc oui, je confirme, il y a, il y a de la coquille d'oeuf au fond, là, voilà. <rire> Sauf que maintenant, vous avez <rire> la buée. Il y a de la buée, il y en a aussi. Donc là, je vais récupérer un petit peu cette, euh, ces éclats de, de coquille d'oeuf qui ne sont pas correctement. Euh, bah bien sûr, qu'ils ne sont pas fondus. On, on a beau les broyer en des heures. <rire> Ça, ça suffit pas forcément. Et ça, ça va ça va devenir de plus en plus euh, compact, épais. Ça va se gélifier en fait, tout simplement. Parfois, ce qu'on peut faire, c'est mettre une goutte euh, du, du produit sur une substance froide, genre du verre. Mais j'ai pas envie de faire du mon euh, espace de travail. De toute façon, si je le nettoie. Donc on prend juste une goutte, on fait tomber, hop, comme ça. Et en fait, le verre va permettre de refroidir. Euh, assez rapidement et donc ça permet de tester la euh, euh, la consistance voilà donc là quand je touche euh, ça, ça ça va dans mon sur mon doigt c'est euh, on sent clairement que c'est mouillé mais c'est quand même encore très tiède donc euh, puis ma plaque j'ai mis les avant-bras dessus elle, elle est beaucoup trop chaude pour euh, pour fonctionner euh, pour faire ce, ce test là donc non le test n'aura pas été concluant mais c'est normal et donc euh, là je vais laisser refroidir ça, le mettre un petit peu au frigo, ensuite le démouler et euh, couper des tout petits morceaux pour les mettre au congélateur dans un sac, euh, un sac plastique, mais sinon vous pouvez utiliser euh, des bacs à glaçons, ce sera beaucoup, beaucoup beaucoup plus rapide et pratique. Voilà, on est quelques heures plus tard, euh, j'ai mis ça au frigo et un peu au congélateur parce que... Je commence de nouveau à beaucoup fatiguer de l'après-midi, donc euh, je voulais que ça accélère un peu les choses. Là, euh, vous allez voir mon doigt, j'appuie et ça fait un peu euh, mou, un peu bang bang. Euh, C'est le chat qui passe à côté, vous inquiétez pas. Alors, normalement, quand j'ai démoulé des trucs un peu de ce style-là, ça s'était plutôt bien passé. Si ça part pas directement comme ça, ce qui est plutôt habituel, on fait un petit tour. Voilà, alors je je, je prévenu je vous reprends après ma vidéo hein, quand même et forcément il continue à m'écrire donc euh, vous voyez que ça, ça bouge c'est moelleux c'est enfin, mou c'est mou. Oh, oh, ça fait de la bruit de patate pour donc ça va se décoller tout seul et sinon si ça se décollait pas tout seul il suffit de faire un appel d'air sur le côté c'est à dire de prendre son couteau comme ça et puis de, de pousser de tirer un petit peu et euh, l'air va passer en dessous et ça va sans problème, donc on a une masse impeccable, ça sent extrêmement bon euh, ça a été vraiment euh, épatant, je suis partie à un moment, je suis revenue j'ai fait, oh ça sent bon, ça sent Noël et tout, bah, ça sent un peu le pas à fait le jus d'orange, et du multifruit mais ça sent très bon euh, donc vous pouvez faire ça sans gêner les personnes qui vivent avec vous il n'y a aucun souci euh, j'ai pris un couteau euh, concept français, des couteaux, des couteaux qui coupent et des couteaux qui ne coupent pas. Donc j'ai pris un couteau qui ne coupe pas trop, euh, parce qu'il n'y a pas besoin... Euh, la dernière fois, pour faire, je ne sais plus qu'elle manip, j'ai pris euh, un couteau qui coupe à fond, et je me suis dit, mais c'est des risques pour rien, une spatule euh, suffirait à couper ça, ça, il suffit de toucher, ça se, ça part tout de suite. Euh, comme moi, j'ai quand même des toutes petites étoiles je vais essayer de faire des morceaux qui seront quand même assez petits. Parce que comme elles sont petites et pas euh, non plus euh, très nombreuses, euh, c'est même pas un 30 litres que je dois avoir, je l'ai fabriqué, je... je ferais vraiment que je vous fasse une vidéo là-dessus. Et là je suis en train de faire euh, dans l'épaisseur également, c'était avec les pâtes de fruits, ça y ressemble, ça ressemble aux pâtes de fruits. Par contre c'est vachement plus rapide à faire, hein, parce que les pâtes de fruits ça demande un boulot de ouf. Euh, là c'est la petite gamelle que j'avais faite en fimo dont je vous avais parlé tout à l'heure, je ne sais plus si vous voulais me montrer, oui, je vais vous montrer. Euh, parce que pour moi c'était il y a plusieurs heures, pour vous c'est quelques minutes, mais pour moi c'était il y a plusieurs heures. Donc là je vais remettre un morceau de... Euh, je vais réutiliser le petit... Euh... Voilà, et je vais mettre un bout dedans. Et on va aller euh, tester ça pour voir si elles aiment bien. Les autres ça va être stocké. Hop, je vais essentiellement stocker au congélateur parce que, vous voyez, la quantité, il y a de quoi nourrir quand même beaucoup de, de petites bestioles avec. Alors, les coquilles d'œufs, on voit aussi qu'elles sont tombées au fond. Il bah, y aura des jours, où... enfin des jours, des semaines, des mois où il y en aura plus. Par rapport, euh, je déteste le... L'arc. Au niveau touché, c'est assez horrible pour moi. Euh, bah, c'est de la gelée, quoi. Mais euh, elle tient bien. Euh, au point de vue solidité, il n'y a aucun problème. Euh, donc c'est très bien. Oh Par contre, pour moi, c'est vraiment dégueu. Euh, J'essaye de ne pas trop les remplir parce que souvent quand c'est des, des trucs humides, les blocs sont un peu, parfois un peu difficiles à se séparer les uns des autres, et notamment quand ils sont compressés. Donc, ce que je vais faire, c'est venir mettre des paquets, euh, des, des morceaux plutôt, dans les euh, sachets en plastique et euh, congeler ça, et au fur et à mesure piocher dedans. Donc bien fermer les sachets et les mettre au congélateur. Prélever un bloc congelé et puis soit le mettre directement, soit euh, le mettre dans, dans la gamelle et le laisser un peu, euh, un peu décongeler avant de le mettre. Euh, je suis en train de réfléchir à ce que j'ai d'autres consignes ou conseils à vous donner. Euh, le... Si les Vita Jelly, les Beetle Be Be Jelly, euh, toutes ces gelées comme ça, en fait, euh, elles vont euh, moisir, périmer, etc. dans le terrarium plus ou moins vite en fonction de la température. Euh, C'est-à-dire que là, par exemple, euh, cet été, quand on a eu euh, des grosses canicules, euh, euh, déjà, ça, ça, ça moisit moins vite que les fruits. Euh, je leur avais donné de la banane. La banane, le lendemain, je leur avais donné à l'après-midi, le lendemain, il y avait déjà des traces de moisissure. Quoi. Donc euh, j'avais dit, ouais, non, ok, on est tombé. Euh, J'ai réessayé plus tard, euh, en automne, quand il faisait beaucoup moins chaud. Euh, elles ont tenu entre 1 et 2 jours avant d'avoir des traces de moisissures. Euh, on peut aussi avoir des problèmes de moucherons quand on utilise des fruits euh, frais. Euh, normalement, il y en a moins, beaucoup moins, voire pas avec la Beetle Jelly. Euh, et là, la Beetle Jelly, donc, euh, par rapport à un fruit euh, qui commençait à moisir euh, quasiment 24 heures, en fait, même pas... Euh, euh, elle tenait euh, je dirais 2-3 jours plutôt 3 jours et là euh, alors j'aime pas trop l'idée de laisser plus d'une semaine mais euh, à une semaine parce que là on, là, on est en hiver il fait, euh, il fait quand même froid puis euh, moi j'ai euh, toujours trop chaud et toujours trop chaud donc euh, voilà <rire> c'est pas très très chauffé et euh, on a des cétoines euh, qui sont d'une espèce locale pas exotique euh, qui tient l'hiver en négatif euh, chez nous. Donc euh, Chez nous, elles sont chauffées. On essaye de, je l'essaye de les maintenir à minimum 16 degrés pendant la nuit. C'est la température qui fait dans le salon. Euh, mais sinon, quand je vois qu'elles sont à, à 16, euh, 18, j'essaye je les, je les, de remonter le terrarium euh, à 20 degrés pour un peu plus de confort. Mais voilà, ce n'est pas, euh, pas des très hautes températures. Par contre, cet été, on est monté très haut puis on ne pouvait pas y faire grand-chose parce que euh, tout était... Euh, Très chaud comme ça. Euh, et donc, là, je vois qu'au bout d'une semaine, la Vita... La... Oui, parce que c'est de la Vita Jelly encore qu'elles ont. C'est pas de la Vita Jelly maison. Vita Jelly, c'est une marque. Euh, et ben au bout d'une semaine, il n'y a rien du tout. Il n'y a, a aucune trace de moisissure. C'est dégoûtant, ce que je suis en train de faire, là. Euh, <rire> si vous avez du mal, euh, au point de vue sensoriel, avec ce genre de truc, euh, prévoyez des gants, ou demandez à quelqu'un de transférer, ou faites autrement, je ne sais pas. Mais pour... Je réitère, le coût du bac à glaçons me paraît être très très très adapté. Euh, là j'en ai, ai qu'un de bac à glaçons, il y a du pesto dedans, donc pas disponible. Mais voilà, ça me paraît être une bonne idée. Donc là j'ai quatre sachets qui vont euh, ressembler à ça comme ça et qui vont partir au congélateur, ça prend relativement peu de place, ça se stocke très longtemps. Et euh, on peut récupérer ce dont on a besoin au fur et à mesure et, et, fait, et ça coûte vraiment pas cher. Alors que si regardez en vitesse l'équivalent en Jelly mais je crois qu'on avait payé 10, 10 balles, 10, 12 balles la boîte de. Oh, je sais même pas combien on avait dedans, mais euh, c'est plus d'un euro le petit pot, un hein, truc comme ça, quoi. Pour, pour ce que c'est, du jus de fruits geléifié, quoi. Donc euh, ben bah, voilà, j'espère que pour toutes les personnes qui ont euh, envie euh, d'avoir euh, des insectes ou des cétoines, euh, ça pourra aider, ou qui en ont d'ailleurs, excusez-moi, euh, que ça pourrait aider, et puis bah, toujours continuer euh, dans cette idée que euh, les insectes, bah, ces animaux aussi, ça mérite du respect, et, euh, et, euh, et c'est pas beurre caca. <rire> voilà, allez, bonne journée, au revoir alors, attendez, parce que j'utilise ma main gauche pour, pour étendre la vidéo. Euh, voilà. Au revoir